Salut les astros Alors aujourd'hui on va continuer notre petite balade sur la Lune et je vais vous emmener dans un endroit très sympa donc, qui se situe entre la mer des pluies et le golfe Tauride donc là où se situent d'ailleurs deux superbes et super beaux cratères immanquables c'est Copernic et Eratosthène deux cratères très jeunes mais nous on va aller voir... Un petit peu entre les deux et on va aller euh, chercher ce qu'on appelle euh, l'arène de Stadius. Alors l'arène de Stadius c'est une très très ancienne formation, peut-être une des plus fascinantes, encore une fois, une des plus fascinantes, je sais, euh, de la Lune. C'est un cratère très ancien qui s'est formé il y a 4 milliards d'années euh, de cela et qui a été complètement euh, Recouvert par les laves de euh, la mer des pluies et de l'océan des tempêtes. Dans sa prime jeunesse, euh, la reine de Stadius devait sans doute ressembler à son quasiment frère jumeau euh, Eratosthène, qui lui est un cratère beaucoup beaucoup plus jeune. Hein. Donc, il devait être à peu près de la même forme, il devait lui ressembler comme quasiment deux gouttes d'eau, euh, sauf que, ben bah, voilà, il y a eu. Euh, quelques milliards d'années de différence entre eux et euh, un épanchement de lave qui a euh, tout enseveli. Alors bien sûr, c'est un cratère fantôme, vous l'avez deviné. Alors vous allez vous dire eh, « bah, Lolo, euh, les cratères fantômes, euh, la barbe, il hein, y, y en a partout !» Bah ouais, il y en a partout, et moi j'adore les cratères fantômes. Donc le l'arène de Stadius, c'est un, un cratère de 64 km de diamètre euh, sa partie euh, donc euh, en général, les, les, on voit le, donc euh, le sommet euh, des, euh, des contreforts. Euh, ça culmine entre 20 et 70 mètres, donc c'est pas c'est pas énorme. Peut-être sur la partie nord-ouest, vous avez une élévation un peu plus un peu plus haute, 650-700 mètres grand max, euh, et qui rejoint d'ailleurs toute une série de, euh, de sorte de montagne, hein. donc c'est très joli à voir, euh, cet endroit entre Copernic et Eratosthène, c'est bourré de cratères des impacts secondaires, c'est magnifique à voir, alors quand est-ce que vous pouvez voir cette formation avec les meilleurs résultats possibles Moi je vous conseille d'attendre le sur-lendemain du premier quartier, le sur-lendemain du premier quartier, ok Voilà, vous aurez les meilleures conditions d'observation. Euh, alors, on va, avant d'aller voir ce qui se passe dans l'arène de Stadius, on va s'écarter un peu, et puis on va aller voir euh, ce qui se passe euh, dans ce qu'on appelle la chaîne de Stadius. Alors, la chaîne de Stadius, c'est un truc incroyable. Incroyable. Figurez-vous que tout un chapelet euh, d'astéroïdes de, de, hein, se sont mis d'accord pour aller fracasser la lune sur une belle ligne dans franchement dans l'alignement et ils ont tous le même diamètre donc c'est une chaîne de montagnes qui est en fait euh, constituée d'une série de une vingtaine de cratères il y en a peut-être un peu plus même euh, plein de cratères il y en a plein et euh, c'est sur des cratères d'à peu près 3-4 km de diamètre donc c'est Très facile à voir avec une petite lunette, une 50 mm, vous devriez pouvoir voir cette chaîne de montagne. Euh, avec une 60, une 70, une 80, vous y verrez bien mieux, bien sûr. Alors, je suis curieux de savoir comment vous vous voyez cette chaîne euh, avec les petits instruments, hein, les instruments modestes, comme je me plais à dire. Est-ce que, est que vous réussissez à, à, à, à définir les cratères Hein, c'est pas évident à, à, à ce qu'on puisse voir tous les, toute la série de cratères Avec une 50 mm c'est difficile à, à dissocier hein, euh, Donc On appelle ça dissocier les cratères On va essayer de les voir Mais en tout cas cette chaîne de montagne Je vous assure les petits instruments Elle est faite d'une série de cratères Les gros instruments Les 130, 150, 200 Là il n'y a aucun souci Vous allez voir euh, les cratères euh, Le chapelet C'est un chapelet de cratères qui forme cette montagne de Stadius. Fascinant Alors cette montagne fait à peu près 100 km de long. Hein, donc elle est visible. Hein. Maintenant qu'on a vu cette petite formation très sympa, euh, donc on va se rapprocher maintenant de l'arène de Stadius et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, c'est bourré de cratères, il hein, y en a partout, partout, partout. C'est magnifique à voir, c'est superbe, c est, c est, franchement c'est très beau. Euh, vous avez trois cratères qui vont venir euh, se détacher un peu du lot et qui forment une sorte de, de, de, de, de, de triangle rectangle. Donc on a euh, status A, B et K. Donc trois cratères qui font à peu près 4 euh, enfin, à 5 km de diamètre. Euh, assez facile à voir avec un instrument. Là cette fois-ci, il faut taper dans le... Dans le 100 mm, 110 mm, 130, 150 minimum pour aller essayer, pour essayer de les voir. Les petites lunettes, peut-être les, peut les 80, 90, ils pourront les voir. Avec la 70, ça commence à devenir un... très difficile à voir. Donc ces, ces, ces magnifiques cratères uh, forment un, un triangle. Donc ils sont sur les contreforts hein, des, de Stadius. Uh, et puis si vous zoomez encore et que vous allez voir sur Stadius K donc l'un des sommets de ce triangle, euh, vous allez, et là je m'adresse cette fois-ci, je ne m'adresse plus du tout au, au télescope type euh, 150-200, hein. là on va aller chercher des gros instruments, hein, des 300, des 400, hein, euh, le 400 de, de Christophe, hein. Christophe dis-moi si tu peux les voir, hein. Alors, on a un triolet, donc on a trois petits cratères, tac-tac-tac, à la queue-leu, à côté de Stadius K. Euh, donc, très difficiles à photographier plus facile à voir donc en observation et à dessiner qu'à photographier il faut avoir une bonne résolution il faut avoir un bon appareil il faut, il faut il faut avoir une bonne mise au point bon, si tu arrives à les photographier euh, bah, c'est super euh, par contre si tu arrives à les dessiner on voit moins un dessin voilà donc je m'adresse à tout le monde bien sûr euh, donc le triolet le fameux triolet voilà grosso modo ce qu'il y avait à voir dans cette région de Stadius. Euh, donc euh, la chaîne Stadius. Euh, Stadius A, B et K. Et le fameux triolet euh, de cratère Lait. à côté de euh, Stadius K. Voilà donc tout ça entre Erastostène et Copernic. Donc allez aussi aller voir ces magnifiques cratères. Ils sont toujours très beaux à voir. Euh, sans doute qu'on fera une petite séance pour ces, ces, ces, ces beaux cratères, un hein, de ces quatre, euh, j'ai euh, un petit bonus. Euh, on peut lire ça quelque part. Oui, c'est là derrière. Ne <rire> bouge pas, j'arrive. Hop, voilà. Bon, alors qu'est-ce que c'est Alors qu'est-ce que c'est bah, Ça, c'est le champ d'un oculaire. Hein Et là, ici, on a, pour ceux qui l'ont reconnu, la Lune. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va arpenter la Lune. Donc l'arpentage, c'est l'art de la mesure. Donc On va mesurer des euh, parties de terrain. Et je vous propose de mesurer des distances sur la Lune, notamment des diamètres de cratères, des longueurs de failles, des longueurs de chaînes euh, de montagne, etc. Euh, pas facile à faire parce qu'il faut avoir, un, euh, une bonne résolution au niveau de télescope, il faut avoir une bonne mise au point, que ce soit bien net, il faut avoir un chronomètre, et il faut avoir aussi une bonne perception des choses. Alors, je vous explique grosso modo comment ça va marcher. On va mesurer des temps de passage, des temps de... Ben D'ailleurs, vous allez vite comprendre. Là ici, donc on a la Lune, on va mesurer le temps que la Lune va mettre pour disparaître. Donc on va utiliser un oculaire qui va nous permettre de voir la Lune dans son entier. Donc faites ça euh, bah, pendant la pleine Lune. Hein. Euh, si vous avez un fin un croissant euh, de Lune, ça ne va pas le faire. Par contre, si vous avez une Lune presque pleine, bon, à la rigueur, ça peut encore passer. Il faudra extrapoler un peu la partie d'ombre. Hein. Voilà, donc on va mettre la Lune sur le bord de l'oculaire, hein, du champ de l'oculaire, et on va laisser donc, filer la Lune tranquillement. Donc c'est le mouvement de la Terre et de la Lune conjuguée. Qui fait que voilà, elle va disparaître là. Hop. Et quand on est arrivé, hop, donc sur le bord où la lune disparaît, on va ici prendre le, euh, le chronomètre. Donc, ici j'ai 120 secondes, donc on prend son chronomètre, on fait euh, une mesure, deux mesures, trois mesures, quatre mesures, cinq mesures. Hein. Faites plusieurs mesures et faites ensuite une moyenne. Donc là, vous avez le delta T L, le delta T, donc le temps de passage de la lune. Maintenant, on va s'occuper, par exemple, d'un euh, cratère. Voilà, on a un cratère. Euh, je l'ai mis à l'envers. <rire> C'est malin. Voilà. Alors, toute ressemblance avec le cratère Copernic est tout à fait normale. Puisque j'adore ce cratère. Donc, j'ai dessiné Copernic, mais bon, ça pourrait être n'importe quel cratère. Alors, on va, mettre, on va faire exactement la même chose. On va... Placer, voilà, je vais me mettre là bien comme il faut, Copernic sur le bord de l'oculaire. On va laisser filer Copernic. On déclenche son chronomètre, bien sûr, clic. Donc, chronomètre, ça peut être le chronomètre de votre euh, montre, ça peut être le chronomètre euh, ben, euh, de l'ordinateur, ça peut être celui du smartphone, enfin, peu importe. Donc, hop, top chrono. Et là, ça va aller très vite. Ping, hein. terminé. Ça prend 5 secondes. Par exemple. Donc utilisez par contre un grossissement un peu plus important hein, que celui pour la Lune. Pour avoir un maximum de, de précision, prenez un 10 mm par exemple. Donc vous avez delta C, le delta du cratère, hein, delta T du cratère. Donc avec ces deux mesures, delta T L et delta T C, on va faire maintenant un calcul de distance. On va utiliser pour ça ben, une règle de 3. On connaît le diamètre de la Lune. La Lune fait 3476 km de diamètre. 3476 km de diamètre. On va faire un rapport. Il y a donc une règle de 3. Donc On fait 3476 divisé par 120 secondes. 120 secondes, c'est le temps de passage de la Lune. Donc, le diamètre de la Lune divisé par son temps de passage. On a donc un coefficient. Ce coefficient va le multiplier par le temps de passage du cratère, 5 secondes et on aura une distance en kilomètres qui correspondra à cette petite portion de cratère donc euh, le diamètre, c'est un diamètre apparent par exemple dans mon exemple 120 secondes et 5 secondes si on fait euh, donc 3476 divisé par 120 on multiplie ensuite le tout par 5 on a 145 kilomètres pour le cratère euh, c'est un, un diamètre apparent. Je vous explique un petit peu les choses. Hein, je vais reprendre la Lune. La Lune, elle est sphérique. Donc, si on fait une mesure euh, ici, au centre, ça va, on va dire, ça va plutôt bien. Par contre, plus on va s'éloigner du centre, sur les bords, en haut, en bas, ou sur les côtés, peu importe, hein, si on va donc sur le, la périphérie, on va être victime de ce qu'on appelle la sphéricité, on va plonger dans la sphéricité de la Lune. Et donc, le cratère va être aplati. Il va paraître beaucoup plus petit qu'il n'est en, réali en réalité. Donc, il va falloir faire une correction trigonométrique. Donc là, on va sortir les cosinus. On va prendre la latitude et la longitude du cratère. Donc, pour déterminer la latitude et la longitude du cratère, soit vous allez, par exemple, sur Stellarium ou un, un logiciel, peu importe, euh, qui vous donnera la longitude et la latitude du cratère, vous pouvez aller sur euh, Wikipédia aussi, taper le nom du cratère. Par contre, si vous avez un, un cratère que pff, bah, ça n'a pas été répertorié sur Wikipédia, vous êtes un petit peu embêté. Alors après, il y a une autre méthode, c'est d'utiliser un abac. J'ai essayé de vous en mettre un. Un abac qui euh, va couper la Lune en deux. Donc euh, partie équatoriale, partie euh, polaire. Donc ici, on aura les latitudes. Donc on aura toute une série de latitudes de 0 à 90 vers l'est et de 0 à moins 90 vers l'ouest à moins que ce soit l'inverse un enfin, peu importe de le, le point central de la lune c'est le point 0 0 donc quand on va à l'est ou à l'ouest on va se rapprocher de 90 degrés à ex aux extrémités c'est 90 hein? voilà et plus on se rapproche plus ça va être 0 donc vous prenez la la, donc, la, la longitude la latitude, c'est pareil. La latitude nord, donc de 0 à 90 pour la latitude nord, de 0 à moins 90 pour la latitude sud. Donc un cratère qui se trouverait par exemple à 45 degrés de latitude nord et 70 ou 80, 80 degrés de longitude ouest, donc il va être proche du bord. Donc on va faire une correction. Donc pour la correction c'est simple, vous faites, euh, on va calculer le, euh, le rapport de correction, c'est cosinus euh, de la latitude multiplié par le cosinus de la longitude, Donc par exemple c'est cosinus 70 multiplié par cosinus 45 degrés, hein, dans le cas que je vous ai pré euh, présenté précédemment, vous avez un chiffre, ce chiffre va, euh, vous allez euh, l'utiliser pour diviser euh, le... Euh, diamètre euh, réel, enfin le diamètre apparent pour trouver le diamètre euh, réel donc 145 km qu'on a, euh, qu a trouvé tout à l'heure, divisé par donc, le cosinus de la latitude multiplié par le cosinus de la longitude ça vous donne une correction et généralement vous trouverez un chiffre un peu plus important que 145 km ça peut être 150, 160 km en réalité voilà pour euh, ben, euh, ce petit tuto euh, arpenteur de lune je vous mets toutes les équations en commentaire en bas, je vous mets également un abac dès que j'en ai trouvé un plus ou moins joli pour mesurer au doigt mouillé la longitude et latitude si vous voulez le faire comme ça. D'ailleurs moi je trouve que c'est plus fun, au moins on a fait tout nous-mêmes plutôt que d'aller chercher le latitude et longitude dans un dans un Wikipédia ou dans un logiciel, euh, moi je préfère tout faire tout seul. Et puis on est des astronomes amateurs, on n'est pas là hein, pour, euh, pour rigoler. Voilà, euh, ben, euh, petit dernier mot en ce qui concerne euh, ben Fred l'astronome. un Petit mot pour toi Fred, euh, condoléances pour ton micro euh, et puis euh, ton, ton, ton, ton MacBook. J'espère que ben, ça va s'arranger, que tu vas, tu vas pouvoir nous refaire des belles vidéos. Euh, merci à vous de vous être abonné. Euh, allez voir la chaîne aussi des, des copains Spacepeak. Euh, allez voir la chaîne de Monsieur Orion, euh, la chaîne de, de Mathieu, la chaîne de Clément, la chaîne de Léo euh, également. Je vous mets tous les liens en bas. Et puis il y a une chaîne que j'aime beaucoup. Bon, c'est une chaîne euh, qui est quand même assez, euh, assez connue. C'est 12 par sec. Et franchement, je kiffe, je kiffe, je kiffe sa façon de présenter les choses. Euh, et puis finalement, c'est toujours très très bien documenté au final. Euh, je sais pas combien de temps euh, tu mets pour faire euh, tes vidéos, mais euh, vous êtes une sacrée bande, une sacrée bande de, de, de déconneurs. Et je pense que euh, vous devez bien bien bien bien rigoler euh, quand, quand vous faites vos vidéos. Bon, voilà. Alors, moi je vous dis à très bientôt. Mettez à l'oculaire, allez voir ce qui se passe sur la lune dans les étoiles, et puis euh, dans les bouquins, euh, un peu partout, euh, allez sur les chaînes YouTube des, euh, des uns et des autres. Voilà, à très bientôt les amis, ciao